Cette vidéo a pour but de vous inviter à la création d'une évaluation collective sur la Nouvelle-France. Chacun propose une question courte avec un corrigé, des opérations intellectuelles ciblées, des documents et ensemble nous allons créer une évaluation collective. Imaginez si chaque enseignant d'histoire de troisième secondaire proposait une question. Dans le document de travail, vous devez d'abord indiquer votre nom, l'opération intellectuelle et les connaissances touchées par la question sur laquelle vous voulez travailler. Il est important de prendre connaissance du document de travail qui présente des exemples de questions courtes touchant chacune des opérations intellectuelles. Ces exemples sont inspirés des épreuves du ministère. Vous pouvez participer à une séance du webinaire qui auront lieu le 18 novembre à 10 h et à midi. Le webinaire sera l'occasion de discuter des opérations intellectuelles, de présenter votre question et de tirer profit des échanges pour bonifier votre question. Envoyez-nous votre question finale avant le 28 novembre à cette adresse. Nous déposerons la banque de questions sur la période de 1608 à 1760 sur la communauté des enseignants d'histoire de 3e secondaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et participez en grand nombre.